Écoutez moi les Orstoniens, j'espère que vous allez bien et déjà joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez passé de très très très bonnes fêtes. La méta post-nerf, post-patch et surtout la nouvelle méta sans rénatal est absolument incroyable. J'ai regardé ce matin un petit peu ce que nous proposait HS Ripley dans le Top 1000 légende. Alors Top 1000 légende, il faut avoir un compte payant euh, pour voir ça. Et en fait, dans les euh, tiers 1, tiers 2, voire même tiers 3, parce que les tiers 3 sont vraiment jouables dans cette méta pour avoir un très très bon winrate, il bah, y a tout simplement une vingtaine de decks. C'est la folie. Nous sommes dans une méta avec 20 decks. Alors, c'est le début. Peut-être que ça va évoluer. Euh, Peut-être même qu'il y aura encore plus de decks. Mais pour le moment, bah finalement, il y a plein plein de decks qui sont forts. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas envie de vous proposer la meilleure, le meilleur deck de la méta. Parce que pour moi, il n'y a pas de meilleur deck de la méta à l'heure actuelle. Par contre, il y a un meilleur win rate. Ça, c'est sûr. C'est les statistiques. Les mathématiques ne mentent pas. C'est tout simplement cette version contrôle quête. Alors, il y a d'autres versions. Il y a des versions sans la quête, avec la quête, des versions... Euh, finalement, euh, sans le côté full sort. Euh, mais vraiment, cette version-là, je trouve que c'est la plus intéressante, basée vraiment sur un deck avec que euh, des sorts dans le deck. Alors, il y a des créas, mais elles sont mangées, finalement, par la faux de la dévoreuse Dame. Vous avez le pacte avec un démon, euh, une des cartes clés du deck, hein, finalement, qui met 3-3-3 euh, qui ont vol de vie. Vous avez également le troupe de guerre Fiel Doré, qui permet de mettre 4, et de mettre des petits Illidari qui vont fonctionner avec Marquis moral, qui est une carte hyper intéressante dans le deck. On est sur un deck qui est contrôle, qui est Burst. On est sur un deck qui euh, qui peut agresser également. Vraiment, c'est un deck qui est hyper technique, qui peut faire plein de choses. Je pense sincèrement qu'avant le rang Légende, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 80-90% de rate avec ce deck. Vous allez voir, vraiment, le deck gagne dans toutes les situations. Et pour le coup, il n'est pas très dépendant de la Jace. Et ça, c'est hyper intéressant. Même si c'est un deck basé sur la Jace et qu'on voit vraiment, c'est peut-être la première carte que l'on voit, c'est Kate et Jace. Mais bref, vous allez voir... C'est une vidéo un peu longue qui dure à peu près une heure, mais il y a plein plein de games, il y a à peu près tous les match et c'est ça aussi qui caractérise cette nouvelle méta, c'est que tous les decks sont jouables, donc il y a plein plein de decks dans tous les sens. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas euh, déjà fait. Voilà, c'est un peu mon cadeau, vous, vous me faites ce cadeau là, <rire> moi je vous fais le cadeau de cette vidéo, vous me faites le cadeau d'un pouce bleu sur ce bon visionnage. Et c'est parti contre un DK, des DK il y en a évidemment trois. alors... Pas forcément évidemment trois euh, dans la méta, mais c'est vrai que pour le moment, il y en a trois. C'est les mono euh, color hein, si je puis dire, le mono-rouge, le mono-vert et le mono-bleu. Il euh, y en a évidemment qui sont plus forts que d'autres. Pour le moment, euh, le mono-rouge avec le Renatal avant le patch était on va dire le dominant. Euh, maintenant que on va dire beaucoup de decks sont repassés tout simplement à 30 PV, euh, le mono vert est bien revenu en version aggro, mais pour le moment le meilleur win rate euh, on va dire dans les 3 DK c'est le mono bleu. Euh, D'ailleurs le mono bleu qui est plutôt bien classé euh, dans le top 1000 légende, euh, il est tout simplement dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 meilleurs decks, voilà, il est dans le top 6 des meilleurs decks, sachant que dans le top 6 il y a 3 Ividan accessoirement. Euh, donc le mulligan est assez simple, on va euh, garder soit les deux cartes clés, les cartes, euh, on va dire, sur lesquelles euh, sont construit le deck, c'est-à-dire la troupe de guerre et le pacte avec euh, un démon. Euh, et derrière, on va essayer d'avoir tout simplement de la petite pioche, euh, une carte qui est importante, c'est la vision spectrale qui va permettre d'avancer dans le deck et accessoirement d'avancer dans la quête également, voilà, dans le deck et dans la quête. Euh, il nous a fait quoi ce jeune homme Pas grand-chose. Ah, vert, Bah écoutez, vert c'est intéressant. On fait quoi Est-ce qu'on recycle le marque de dédain Non, je pense qu'on va juste frapper pour recycler la frappe. Bim. Ça me paraît pas mal. Euh, intéressant. Ok, ok. Le match-up est plutôt bon. On a pas mal de... danti bet pas mal d'AOE. Euh, et surtout une, euh, bon, qu'on n'a pas, mais euh, en main. Mais qui est le... Elle est où la petite... Euh... Voilà, le Unleash Fell, qui est très très très important. Donc Monover, euh, son but, c'est vraiment de... De mettre en place le plus de créatures possible. Euh, en général, ces créatures ont de la résilience. Ce qui peut accessoirement nous poser problème. Alors. C'est intéressant. Je crois que je vais faire barrage. Pouvoir là-dedans. En fait, l'idée, je crois que c'est de, de faire pièce pacte into pacte. Je pense que ça a plus de sens que de faire troupe ici. Parce que le problème, c'est que si je fais pièce troupe T3, bah T4, j'ai pas grand chose à faire. À part un tour un peu anti-bet. Mais je pense que développer tout de suite des créatures, c'est aussi la meilleure façon dans Hearthstone de se protéger c'est d'avoir le board, d'avoir le contrôle du board. En général, on n'est pas censé l'avoir dans ce match-up. Mais accessoirement, on peut. Vous voyez, là, typiquement, il a fait un, un tour un petit peu un peu value avec des 2-3. Donc nous, avec le, le, le, le pacte, pour le coup, on va vraiment se mettre très très bien. Voyons, on va lui développer 3-3-3 qui, qui vont pouvoir challenge ces, ces 2-3. Bon, en général, les 3-3 challenge aussi pratiquement toutes ces créatures parce que souvent, ça va être des petites 2-2 réincarnations, des petites 1, -1 réincarnation. Le match-up est-il bon Bon, on va regarder. J'ai le HS Replay euh, euh, sous les yeux. Est-ce que déjà, le match-up est... No... Ouais, euh, alors non. Le match-up, ils disent 60% pour nous, mais contre la version euh, Frost, donc la version bleue, pour le coup. Mais je pense que la version verte, est... le, le match-up est encore encore meilleur. Alors... Trade, trade. En fait, on n'est pas véritablement obligé d'aller chercher ces deux nécromanciens, même si c'est des excellentes cartes. Je pense que continuer à développer du board, c'est la meilleure façon de gagner dans le match-up. Donc je vais faire ça. Et je vais trade et trade. Et par contre, prochain tour, je vais pouvoir justement, parce que je suis suffisamment bien en PV pour me permettre ce genre de winning play, on va dire. Et derrière, avec mon board, je vais pouvoir vraiment développer. Parce qu'accessoirement je vais pouvoir développer on va dire euh, une, une espèce de notion un peu de tempo voyez une espèce de phase un peu de tempo où je vais pouvoir trade avec mon, m, m, mes sorts et aller face avec mes créas. ce qui me permet de gagner plus vite et donc de diminuer en fait la probabilité de, pas, pas la probabilité de, pa de perdre mais la probabilité de me faire euh, euh, avoir par la, par la, on va dire la rng ou par ses cartes puissantes voyez par le late game typiquement il y a des cartes comme le fléau euh, le fléau, si ça tombe, c'est tour 9, hein, si je dis pas de conneries. Euh, ça va piquer. Donc je pense que j'ai envie d'aller face ici. J'ai envie d'être agressif. Euh, bon, ça c'est coquin. Hein. Ça c'est quand même assez coquin. Ouais. Ce sera le play. Pas hein. le play. Oui. Pas carrément le play. Hop, hop. Ouais, c'est pas mal. hein. Et vous voyez, au moins c'est agressif. Ça me permet de gagner vite, d'éviter les malentendus. C'est ça aussi l'idée. C'est que c'est un match-up où on peut vraiment prendre des énormes malentendus. Il y a le. La moelle là. le gar, gar, gar, Gargamel là. C'est un truc comme ça, hein, le nom. Hein. Gargamel qui finalement euh, bah, récupère le board et bon. Après, ça peut toujours être un peu délicat. Bon, c'est une game normalement. J'ai gagné, le matchup est bon. J'ai fait une bonne sortie. J'ai eu mes cartes clés. Hein. Donc, je veux vraiment pas la perdre. Bon, j'ai beaucoup de dégâts là. Attendez, mais j'ai l'étale non Si je fais ça, ouais, ouais mais j'ai large l'étale en fait. En fait, dans ma tête, je me suis dit, je peux pas aller face, mais ça, c'est, c'est en cri de guerre, l'effet de ne pas pouvoir aller face. Bon, simple, efficace, brutal. Le deck, après, il est, il, il est dominant. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, et c'est, je trouve, en, parce qu'en général, je vous propose souvent, quand il y a une méta, même si la méta va sûrement un peu évoluer, le meilleur deck de la méta et ensuite le meilleur win rate de la méta. C'est parfois un peu différent, mais, je trouve que là, le meilleur winrate, il a plus de sens que le meilleur deck. Tout simplement parce que on est sur une méta avec tellement de decks que déjà, c'est difficile de dire le meilleur deck. Je pense que c'est quelque chose d'assez personnel. Parfois, c'est pas personnel. Parfois, il y a vraiment un deck qui est au-dessus. On dit « bon, bah celui-là, c'est le meilleur. » Là, on est quand même dans une situation où... Alors, démoniste, c'est intéressant parce qu'il euh, y a les agros qui sont revenus. Justement, avec le, la, la faiblesse durée natale, les 30 PV euh, qui reviennent. Donc, les démonistes agros... Pas forcément incroyable comme deck, mais avec 30 PV, il y a clairement moyen de faire des choses. Donc je vais. Euh... Bon, je vais lui gagner pas comme si c'était un aggro. Mais en vrai, si vous êtes sûr que c'est un aggro, il faut avoir le fait le barrage. Tout euh... ce que je disais. Et donc oui, je trouve que le meilleur, le meilleur win rate, ça vous assure vraiment bah, d'avoir vous, si vous le maîtrisez bien, le meilleur win rate. Parce que justement, vous êtes dans une méta qui est, euh, qui est riche avec. Plein, plein de decks, on est dans une méta franchement sans exagérer, avec une quinzaine, une vingtaine de decks vraiment forts, d'ailleurs quand on regarde sur HS Replay, et encore là c'est dans le top euh, dans le top euh, 1000 c'est à dire que quand vous descendez il y a de plus en plus de decks, mais là déjà dans le top 1000 tiers 1, tiers 2, il y a 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 vous imaginez en tiers 1, tiers 2, il y a 14 decks, référencés euh... <rire> quoi Juste ça C'est pas évident Ou juste ça Juste ça je crois Ah zut Je vais les recycler au prochain tour Ou alors je peux attendre je verrai Mais euh, vous voyez c'est énorme hein. Donc on est vraiment dans une méta sachant qu'il n'y a pas que tiers 1 tier 2 hein. Il y a tier 3 si on rajoute les tiers 3 On rajoute beaucoup de decks aussi Donc bref on est sur une méta avec 20-25 decks euh, Ça c'est good ça après, c'est des trucs qu'on va recycler. Peut-être le faire maintenant. Je fais ça, ça et ça. Que non, je fais ça et, euh, et j'active la quête. Hein. Franchement. Avec ça. Hein. J'active le premier stack de quête, ça me paraît très ok. Ça me permet. Ouais, je pense c'est plus intéressant. Euh, pas évident ce match-up si on trouve pas là-haut. Mais euh, d'ailleurs, est-ce qu'il est, qu est euh, référencé Je crois pas. Hein. J'ai regardé, je crois que c'est Philactère. Ouais, c'est Philactéry Warlock qui est référencé. Vous voyez, le, la méta est encore trop, trop, euh, trop fraîche pour avoir euh, beaucoup de données sur. Euh... Bon, il y a déjà pas mal de données hein, sur HS Replay, mais il n'y a pas tout. Bon, ça, pour un mana, on détruit deux créas, ce qui est pas mal. Je ne commencerai pas par recycler ça. Comme ça, je prends l'info en fonction. Barrage Ça j'ai envie de le virer mais ça, ça va pas servir à grand chose Je crois que je vais le faire hein. C'est méga bizarre mais... Ouais c'est un peu bizarre, Bah ça met deux pour un mana je mets deux, mais ça me permet de libérer la place pour la vision euh, on a quand même envie de creuser dans le deck, d'avoir cette, euh, cette fraîcheur de, de, de, de, de, de ce qui caractérise la quête finalement, enfin le deck quête. Oh wow, ça c'est un peu lent ce qu'il a fait. Peut-être c'est une version malédiction pour être aussi lent. Ça c'est gourmand. Est-ce qu'on a le deuxième stack Oui, on va faire le deuxième stack. Ok Bon, plutôt cool. Enfin, on fait ça dans la tête. Hein. Franchement, on prend le board. Hein. On prend le board, on lui met une petite tartine. Et c'est ça qui est bien dans ce deck, c'est qu'il y a vraiment un côté très contrôle et un côté... Euh... Surtout que les, board, les, les, les decks un petit peu board-centric, hein, on va dire ça comme ça, euh, c'est le terme, euh, bah, sont revenus. Donc, il y a des agros qui finalement n'étaient pas des agros très forts parce qu'à 40 PV... Bah finalement, il faut vraiment que les decks soient très forts. Donc en fait, là maintenant, il y a des decks dans. Et c'est pour ça que la méta est plus riche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un deck excellent pour avoir un bon win rate. Je ne sais pas si c'est clair ce propos. Mais en fait, voilà, le fait que maintenant c'est repassé à 30 life, c'est que les decks moyens mais un peu teckés, c'est-à-dire les decks très agro par exemple, peuvent re-exister. Ou des decks un peu control burst ou n'importe quoi. À 40 PV, il fallait vraiment que ce soit des decks excellents avec de la value, du côté contrôle. Un OTK et en même temps prise de board. Enfin, il fallait vraiment que les decks soient complets. On fait âme. Je vais sûrement recycler ça. Je vais sûrement faire ça. Je vais faire là. La... Est-ce que je fais l'âme maintenant? Je crois que oui. La question c'est est-ce qu'on prend la Jace ou la Steno En vrai avec notre main on va prendre la Steno je crois Ouais j'aime bien l'idée j'ai un sacré tour au prochain tour Je pense qu'il y a moyen de gagner avec Steno Ouais j'aime bien l'idée C'est assez agressif alors je pourrais prendre la Jace Mais j'ai l'impression que son deck il est tellement bizarre Je me dis est-ce qu'il jouerait pas un Théotard Non Flamme hein, c'est ça hein. Vague Abyssale pardon Ok. Ouais je crois qu'on va Steno là On met quand même pas mal de dégâts Let's go, hein. Let's go, let's go. Est-ce qu'on n'a pas l'étal, là, en vrai On a l'étal, hein. On a l'étal, on a l'étal, hein, grâce à sa malédiction. bah Sinon, au pire, on faisait... Mais non, C'est pour ça que j'ai regardé, je me suis dit, est-ce que je peux marquer un de mes serviteurs euh, pour le jouer Parce que là, il a pas de serviteur en face. Bon, Violent. Et donc, oui, euh, bon, si jamais vous avez des questions par rapport à ce que... Parfois, je, je, je parle, je dis des choses et je vais pas au... au... Bon, C'est rare, mais <rire> je ne vais pas au bout de mes explications. Donc vraiment, si jamais, euh, à un moment, je suis allé dans une explication qui vous a intéressé, mais je ne suis pas allé au bout, n'hésitez pas à me le dire et... Et je développe dans les commentaires Mais, euh... Mais ouais je trouve que Plus il y a de deck dans la méta Plus le fait de piquer le deck qui a le meilleur win rate est, un... est, est, est, est intéressant Parce qu'en général le meilleur deck de la méta c'est par rapport à une méta Là on peut pas dire que je pique ça par rapport à la méta Parce que dans la méta il y a des contrôles, des agros, des combos Il y a tout, là on est vraiment dans une méta avec tout Et en plusieurs fois, vous voyez Il y a plusieurs agros, plusieurs combos, plusieurs contrôles Plusieurs midrange, plusieurs tempo, plusieurs machins Donc Vous prenez le meilleur win rate Et voilà c'est celui là et vous avez logiquement le meilleur win -night. Après, encore une fois, il y a quand même des notions de méta. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il n'y a que des decks comme ça... Bah, D'ailleurs, c'est quoi le mauvais match-up de ça C'est bon, Le mauvais match de ça, c'est Druid Ramp. Druid Ramp, c'est vraiment pas très bon en ce moment parce que c'est tout simplement le deck qui profitait le plus de Renatal. Renatal ayant disparu. Mais par exemple, le voleur miracle. On a plutôt un mauvais match-up contre voleur miracle. Ok, Doki. donc Donc, euh, voilà. Donc après, il faut aussi... Euh, de dire, ah là, j'ai rencontré beaucoup de fois ce genre de deck là, donc. C'est chiantos, hein. J'ai presque envie de faire pièce barrage, mais c'est vraiment bizarre. Non, c'est trop bizarre, hein. C'est trop bizarre mais en même temps c'est trop horrible ça Je crois que je pièce barrage hein. tant pis hein. Je crois qu'il faut hein. Faut aller chercher ce truc hein. En fait l'idée c'est que ça veut dire que je fais rien Ou alors je fais juste cacher Et tour d'après je fais pièce troupe Je pense que ça revient un peu au même Donc autant faire ça et comme ça au prochain tour Je peux même faire balancer la cupidité la remettre dans le deck Et en fonction de mes draws Vous voyez typiquement voilà ce genre de spot Comme ça j'ai la vision que je peux jouer Et je peux recycler ça Ouais, c'est intéressant hein. et comme ça j'ai mon, mon premier stack donc c'était pas mal hein, d'avoir fait pièce barrage pour le coup ça me permet alors vous allez me dire ouais mais t'as eu, eu un peu de chance fiche parce que t'as eu la. t'as eu la vision mais c'est des petits winning plays qui sont presque invisibles parce que la majorité du temps on va pas le piocher et donc on va même pas se douter qu'il y a un play comme ça qu'on peut faire assez puissant, parce que sinon ça aurait été je fais rien ou alors je fais mon cachet donc ma carte elle coûte euh... elle a pas de réduction, mon, ma, ma draw normale elle a, elle a une augmentation de coût je fais juste pièce-troupe et... Voilà, je sais pas, ça me parlait pas tant. Mais là, c'est cool parce qu'il a, déjà... a déjà fait ça. Donc la, la troupe va être pas mal. C'est gourmand, ça. On va le faire, je crois. C'est assez gourmand. Au moment, il va falloir raser le board, hein. Que la chose soit dite et bien dite. que je fais le cachet ou je fais barrage pour aller détruire ça Je crois que je vais plutôt barrage et détruire la 2-3. Après, c'est pas un deck qui met du burst, on s'en moque. Non, je vais faire le cachet. C'est pas un deck qui met du burst, c'est un deck qui va. C'est un... un big mage, hein, tout simplement. Donc. Euh... Ok, donc là prochain tour on a une jolie marque avec les petites euh, troupes de guerre, ça va être très intéressant là-dessus. Ça va être vraiment vraiment gourmand. Hop, ah, ok. On pourrait presque réactiver, mais ça aurait pas de sens. Donc, je vais faire la petite marque là-dessus. Donc l'idée c'est de faire euh, troupes, bah, peut-être d'abord barrage. Non, bah, c'est pareil Si Barrage. Non, euh... oh, si. Je fais trop ici. Toujours pas Skyah Ouais je fais trop ici. <coughs> ping. Ping. Ping. Est-ce que je garde cette 1 ou je ping avec On va pinger. Les barrages. Il est pas mal ce tour. Hein. J'aime bien ce tour, c'est assez agressif. Je lui ai, ai mis 10 dans le, dans le visage. Il passe à 20. Alors il peut gagner de l'armure, mais ça me plaît. Prochain tour, je vais peut-être mettre le board quand même. Magistère, ok. Bon, il a rien joué on sort, hein. en sort. Grand bien nous fasse. En même temps, c'est un peu normal. Donc, ouais, je vais mettre du board. Ah, il y a ça. Ça avec Steno, c'est gros. Hein. Bah, c'est ce que je vais faire sûrement. Je vais faire Amelier. Après, il y a la, la Jay, c'est cool, hein. Après ça je au prochain tour, je fais frappe frappe En même temps Steno ça le tue hein. Avec la pièce et tout franchement c'est con mais Je pense qu'il y a vraiment moyen de le buter au prochain tour hein. Parce que là c'est les tours un peu, un peu bâtards quoi Où T7 il peut pas faire grand chose, heureusement il a Varden Ouais Je pense qu'on va y aller en Steno là Let's go. Ok. Ouais très bien, je sais pas si j'avais eu si j'avais l'étal, je, je crois pas, je crois qu'il m'aurait manqué un ou deux, mais dans tous les cas il est trop mal derrière. Ouais c'est intéressant en fait on va souvent prendre la on va souvent prendre la Steno. Après... Euh... Ah, ouais, quoique, non. Il n'y a, a pas la, la première gamme de, de la vidéo. J'ai pris la, la 2-4 pour faire la OE. je crois, quoi. Ouais, hein. Enfin bref, hyper intéressant, quoi. Jaina. Alors, mage, euh... oui, les mages, je vais essayer de... Ce qu'en vrai, c'est... Le, le compte que j'ai sur euh, HS Replay, je l'ai payé, donc euh... vous n'avez pas de... Donc vous me devez 10 euros. <rire> non, ce que je veux dire, c'est que c'est... Les statistiques. Euh, non payantes, bah, elles sont pas très très riches quoi. Bah il y en a un petit peu mais... Et ce qui est intéressant c'est surtout les, euh, les statistiques quand tu, quand tu payes le, le compte on va dire. Euh, parce que tu peux voir le top 1000 légende etc. Non, je crois que tu peux pas sinon c'est diamant 4, 1. Enfin, de, de, du diamant 1 à diamant 4. Je pense que tu peux voir les win rates, les, les, les decks etc. Et je pense qu'à légende ou légende top 1000 tu peux pas. Ou alors peut-être ça s'arrête à légende je ne sais pas bref. Euh, quand bien même Et donc Mage Il euh, y a Agro Mage Qui est très bien classé Qui fait partie des meilleurs decks de la méta Pour le coup Parce que voilà Le fameux retour Et qui est très intéressant d'ailleurs comme deck Le fameux retour au, au 30 PV Et après il y a euh, Mage euh, Big Mage Qui est euh, très très bien aussi Qui a un bon winrate Et qui est un bon deck et Après c'est vraiment un vieux deck quoi C'est vraiment vieille méta Donc euh, C'est pas très sexy moi je trouve Mais après il y en a qui, ont, qui adorent jouer euh, J adore jouer big mage donc j'ai gardé ça parce que ça me permet de piocher c'est une carte qui est assez polyvalente c'est pas une carte que j'ai envie de piocher plus tard dans la game je pense que c'est bien de la pouvoir de pouvoir la jouer t2 tu mets 3 t'avances dans ton deck c'est pas cher mais c'est vrai que le Renatal euh, mais c'est bien en vrai il y a vraiment c'est vraiment le renatal qui a totalement changé la méta hein. même s'il y a forcément eu des petits hubs des petits, des petits nerfs mais franchement le le 10 cartes en plus pour 5 PV C'est pas assez fort En tout cas pour le moment hein. En tout cas pour le moment C'est un peu comme Faut faire attention Parce que ça peut encore évoluer Je ne pense pas Je ne pense pas mais Quand Renatal est arrivé Tout le monde ne jouait pas Renatal Et finalement maintenant Tout le monde s'accorde à dire Que Renatal était beaucoup trop fort Oh ça c'est gros Je vais piécer pour ça Je vais piécer pour ça super là, on a la troupe derrière on the curve. Après le problème c'est qu'on va la jouer sur le tour où il peut jouer son apprenti. Il met un à tout. Je pense que ça a quand même du sens, non En vrai c'est agressif. Hein ça a du sens. Parce que s'il l'a pas, ça va vite, hein. Un, un, un. Par contre s'il l'a, bon bah GG. Enfin GG, il a pas gagné, hein, mais c'est un, un play obligatoire quoi pour lui. Ok, il l'a. Le diable. Vision. Très bien sa vision. Il manque deux draws. Il manque deux draws, on les aura pas. Hein, on n'est pas loin. Peut-être on fait ça. aura un malentendu. Non c'est pas une draw ça. On était pas loin. <rire> Prochain temps on va pouvoir faire le pacte je pense. On développe du board, on récupère un peu de points de vie accessoirement. La danseur de la boîte aux lettres. Bon ça va être bien ça avec notre sténo. Ça ça va souvent nous donner sténo quand même. J'aimerais bien attaquer peut-être pour le Kurtrus. Faut voir. Vision. Je fais quoi Je fais juste pacte Ou alors je fais... C'est pas évident. Hein. Voilà, je peux avoir la quête. Tout ça a vraiment du sens. Je suis pas sûr. Peut-être juste pacte. En vrai, juste pacte, hein, c'est gros. Hein. Le problème, c'est qu'on attaque pas. Et donc, lui, il va être vraiment nul. je vais pacte mais je suis vraiment pas sûr de mon play J'ai envie de garder mes petits, mes petits trucs là pas cher Pour l'Asteno Après je peux quand même Kurtrus hein, ça reste cool hein. Ça reste bien bon, ce qui est bien c'est que garder les petits sorts ça bloque son euh, Son barboteur Son barbontane Reste alors, ok. Bon, Je vous agresse ce diable, hein. Faut faire quand même un petit peu gaffe, hein. Là on va devoir raser le board. Après, double déchaînement. Ou alors on n'a pas envie de chercher le petit. J'ai envie de prendre de la sténo mais. Mais un hein, tout, elle tape. Hein, ce sera quand même la Steno. Je vais vous ok, Doki. On va profiter, on va aller face. Et je vais faire le barrage qui est le plus, le plus agressif. C'est pas mal hein. Le gars je le mets à 11 Il est pas très bien Il y a un petit board à gérer Bon c'est un board qui est facile à gérer Mais quand bien même Quand bien même Il faut qu'il gère ça hein. C'est con mais ça il faut le tuer hein. Et en général le, le deck mage bah, Il a des façons de geler le board Mais il a pas trop de façons de tuer la... D'ailleurs il va pas pouvoir la tuer Il va juste pinguer Et Je pense que là il se dit Pas bien Donc là on a Marc là Et gg. Ouais. Et encore euh, On avait 4 plus hein. Ouais, ouais C'est vraiment ça gagne hein. Franchement c'est con mais Deck top meta Jouer correctement euh, la bonne liste Et c'est ça aussi qui est intéressant avec le. Alors je ne veux pas faire de la pub pour le, le compte HS Replay Moi j'avoue que je l'ai pris il y, a... il y a longtemps Mais je trouve que c'est quand même intéressant Mais c'est vrai que Avoir une liste Bon après il y a les vidéos Youtube pour avoir des bonnes listes mais avoir une liste Top 1000 légendes et avoir une liste Top diamants, bah, C'est sou... souvent pas la même liste En tout cas pour... selon HS Replay, pour HS Replay c'est pas la même liste parce qu'on va dire, en top 1000 légendes, pour avoir un bon win rate, il faut vraiment que la liste soit optimisée, vous voyez Alors que sur, euh, alors qu'en diamant, parfois, il y a des mauvaises listes ou des listes pas optimisées, mais elles suffisent à... bah Typiquement, c'est la définition d'un deck low cost, vous voyez Vous pouvez avoir un deck low cost, c'est-à-dire un deck qui n'est pas optimisé parfaitement, avec quelques trous, on va dire, dans les, dans les légendaires et, et parfois les épiques, mais quand même, pas ces légendes. Parce que vous jouez bien et parce que le deck est... Les... Et quand même fort. Après, pour aller dans le top 1000 légendes, ça peut être un poil plus compliqué. Bon, encore un mage. Par contre, c'est un rénatal mais bon, c'est que 5 PV de plus. Hein. Ça a d'être un big. Ah non, euh, ouais, si, c'est sûrement un big en vrai. Oui, c'est même sûr. Oui, c'est même sûr. Boom c'est même certain. Mais ouais, j'aime vraiment, vraiment bien ce deck. Le côté contrôle, le côté burst, il y a plein de choses à faire. Tu sais, te délétale assez vite. T'as des cartes qui sont très très puissantes. Ça, c'est aussi agréable. Moi, j'avoue que j'aime bien les decks avec des cartes puissantes. Alors, ça veut rien dire. C'est comme dire j'aime bien respirer. <rire> j'aime bien respirer l'air et boire de l'eau. Mais vraiment, j'aime jouer des decks où genre plus ou moins toutes les cartes font la même chose et tu une ou deux cartes vraiment au-dessus. Bah, c'est pour ça que j'adore Druid. Druid, c'est souvent... Euh, bah t'as du mana, de la pioche, mais t'as toujours la petite carte qui, qui a, va vraiment être la carte game gamebreaker, typiquement euh, le guff par exemple, alors même si le druid c'est un peu faible en ce moment, mais... On est à 2, donc on est bon. On est à deux, donc on est bon. On va quand même essayer d'avancer dans la quête. Vous voyez, la quête, elle sert vraiment juste à améliorer un petit peu le... Le... les tours. quoi. Pour le coup, je pense que s'il n'y avait pas d'âme Steno dans ce deck, il est possible que la quête... Bah D'ailleurs, il y a une version sans quête. D'ailleurs, je vais regarder... Euh... Quest Demon Hunter... Spell Demon Hunter. Ouais, je pense qu'il y a quand même la Steno. Hein. Spell Demon Hunter... Euh... Non, non. Après, c'est... Ouais, non. Il n'y a pas Steno hein, dans la version... Euh... Ouais. C'est un peu la même version. Il n'y a pas la quête, donc il y a quelques reliques à la place. Mais en gros, les créatures, c'est l'artificier. Donc pour les reliques. La Jace et euh, l'arcaniste Lune Argent, vous voyez. Alors, on va. Ça, c'est pas mal. Ah, euh, il y a un play sinon. Marc, je vais face et je grignote. Je crois que ça a plus de sens. En vrai, c'est le play le plus agressif, hein. Là on lui met 8 Plus 4 On lui a mis 12 dans le tour Vous imaginez Ah c'est pas mal du tout hein. Bon ma main est un peu naze voire très très mauvaise Par contre c'est le genre de main Avec une Steno Ça va très très vite hein. Mais bon Faut bien en perdre une à un moment hein. C'est peut-être celle-ci Ah c'est chiant ça C'est chiant ça Ok, il gagne pas de l'armure. Il l'a joué sur 5. Ça va permettre d'agresser un peu, mais il gagne pas de l'armure. Ah. Bon. Faisons ça. Oh, nice. Dommage. Ça aurait pu être mieux. Pas horrible, mais. Je vais trade ça, hein. Avec la fureur. Ça me choque pas. Je pense qu'il faut trade ses créas un petit peu. Ou bon alors je fais ice. Non, je vais trade. On peut faire que le match dure un petit peu. On a quand même... Euh, bah, accessoirement on l'a toujours pas joué, mais la Jace en late game, euh, ça fait win, hein, souvent. Surtout que maintenant qu'on est repassé à 30 PV, encore plus. <rire> Théotard, bref. Ouais. Pas vraiment de carte clé dans la main. Peut-être le pacte peut être un peu chiant. Après, c'est une version contrôle, donc j'imagine qu'il a des, des, des A.O.E. La faux peut être cool, en vrai c'est 8 dégâts pour 4. Je suis pas sûr qu'il est dans des anti-armes comme la vipère. Et sinon ouais, ma main. Euh... Le duc fou. Il m'a volé. Oh Il m'a volé une marque C'est vraiment nul. Merci. Merci man. Je crois qu'on va pacte quand même au-dessus de l'arme. La question c'est est-ce qu'on joue le maintenant Ah ça me choque pas. Ouais le problème c'est que ça va proc dans comportement et on s'en fout. Je crois que j'ai envie d'aller face. Juste par rapport au Kurtrus. Si je le top deck ça va, ça va faire une attaque de plus. Bon là c'est un peu le genre de... Après vous voyez on a quand même bien avancé dans le deck. Il nous reste 13 cartes. C'est un peu le, le genre de situation où si on pioche un need for Grid, bah, c'est sûrement gagné. Ça, ça me dérange pas. Non, c'est pas un need for grid. Pas de grid ici. Euh... On va faire barrage. Arme. Bam bam bam. Bon, ça reste agressif. Ouais, il faut need for grid, sinon on va perdre. Mais hein. c'est une carte qui fait qui fait sûrement gagner pour le coup. Ouais Le deck est stable quand même, hein. Le deck est stable. Alors tous les decks, tous, vraiment tous, ont toujours une, un, un petit pourcentage de fizzle. C'est-à-dire de rater la synergie, rater la combo. C'est pas que pour les decks combo, vous voyez. Évidemment, un aggro, entre guillemets, il peut fizzle, il peut avoir une main avec... Euh, par exemple, un druid aggro, il peut avoir une main qu'avec des boosts. Et là, c'est un, un peu ce qui se passe. là. On a une main où on ne fait rien, malheureusement. Bah Ça, ça, ça met 4. C'est bon. C'est bon. Ouais. C'est dommage parce que là, vous voyez, sur Steno, on gagnait. Hein. C'est con mais il des... y avait vraiment des spots. Hein. J'ai peur qu'ils remettent du bord et que ce soit un petit peu compliqué. Tra, le moindre, le moindre bound. Bound de soul. Si, si. Le moindre boond de soul, il est incroyable ici, hein. Ouais ça ça me va à partir du moment où ça va pas dans la tête Allez Et c'est bien ça La question c'est est-ce que je gagne avec ma steno Et un à tout tap là Jace Tape là Non j'ai pas assez pas en Jace Je pense Peut-être faut jouer tous les sorts avant. Un peu chelou mais. Non pas forcément. Je crois que le timing de la Jace est plus important que avoir une grosse Jace. Vous voyez ce que je veux dire? Pas ça quand même. Hein. Ouais. Je crois que là, ce qui est important, c'est plus le timing que la puissance. Mais ce qui... Ouais. On va face, évidemment. Parce qu'il y a une petite frappe qui me permet d'avancer dans le deck, qui est en général suffisante. Et je pense qu'il y a deux frappes même, mais je set up l'étal, en fait. J'ai pas l'étal, mais je set up Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. Ça, c'est très important. Alors, ici, c'est très marqué, pour le coup. Alors, ça peut être un peu facile, euh, mais à post... à post... à post... post... Poste, comment on dit <rire> Je pas très, pas très bien maîtrisé le mot, là. <rire> euh, à fortiori. <rire> non, pas du tout. Et donc, oui... Euh, je sais pas ce que j'allais dire. Avec mes conneries, là. Il des conneries et j'oublie... Euh, il oublie ma femme. Ah oui Le truc, c'est que... Dans tout le timing... Est supérieure à la puissance brute. Vous voyez, par exemple, quand vous avez une carte extrêmement puissante, et eh ben, parfois c'est mieux de la jouer sans puissance. Par exemple, une carte qui a un effet. Un effet d'arriver en jeu. Euh, mais son effet finalement ne va pas fonctionner. Parce que l'adversaire doit avoir X cartes et il n'a pas X cartes. Bah, parfois, il vaut mieux la jouer dans le timing. Genre euh, elle coûte 2 mana, vous la jouez T2. Que la jouer accessoirement T6 avec un effet. Vous voyez, Donc euh, ça c'est très très important. Essayez de garder ça en tête. Alors c'est une théorie un peu générale mais gardez ça en tête que le timing c'est plus important que la force brute. Et typiquement avoir même parfois une, alors là encore elle était forte la Jace, mais parfois même avoir une Jace nulle entre guillemets, c'est à dire juste frappe du chaos, frappe du chaos. Juste déjà c'est bien parce que ça va permettre d'avoir un peu le board, d'avancer dans le deck et là c'est ce qu'on voulait dans cette situation. Creuser, creuser, parce qu'on euh, veut le tuer vite quoi. On a gagné avec Steno, hein, je bah, C'est lui qui est le plus bas, donc euh, ouais. Donc il fallait vraiment. En fait, il fallait pas tu viser ça, quoi. Il fallait viser l'adversaire le, le plus bas, et c'était lui. À partir du moment où il est à 4. Bah écoutez, euh, je pense qu'on va passer légende. Franchement, si on fait que win. Si on fait que win. Ça me déplairait pas de passer légende avec ce deck. Chasseur. Alors chasseur, euh, vous voyez, c'est très intéressant. Ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'exemple parfait, on va dire, de du fait que les, les decks ont moins besoin d'être forts pour pouvoir gagner. Vous voyez Carte frappe T2. Ah non, quand même pas. Bah par exemple, c'est le cas du chasseur. Le chasseur, c'est un deck qui, est, euh, qui a été nerfé. Il était top 1 méta. Il a été nerfé euh, avec le, le, le. En anglais, c'est Shock Splitter. En français, c'est Crash Foudre. Donc le Crash Foudre a été nerfé. Le deck est passé de top tiers à trash tiers injouable. Parce que 40 PV. Les PV sont repassés de 40 à 30. Et maintenant, il est euh, repassé top tiers. vous voyez. Il est à l'heure actuelle dans les 5 meilleurs decks du, du jeu. En tout cas selon HS Replay et en légende top 1000. Et voilà. D'ailleurs ça ne m'étonnerait pas qu'en légende... D'ailleurs je vais regarder mais en, en légende ou en diamant même. Euh, que ce soit... Bah vous voyez typiquement voilà. Comme quoi. Hein, On est un peu le jeu. En, Est-ce qu'on tue ça Franchement non. Hein. Après... Euh... Ouais non mais... Ouais non. Euh donc en diamant il est, euh, il est top euh, top en méta c'est le meilleur deck de la méta en diamant parce que c'est un deck qui est pas très compliqué à jouer il y a des armes des shockspeaters une curve assez basse voilà ça me plaît on va faire ça Je pense que je vais quand même trade. Je pense que je vais quand même trade. Parce qu'en vrai, il risque de rajouter une créa. Et je pense que je vais utiliser mon, ma troupe sur une de ses créas. Et ensuite trade. Bon, il envie de lui laisser du board. Esprit sauvage. Ok. Face nice ça. Enfin, en vrai, je vais aller face. Hein. pas de de ça parce que... Ouais quoi que si Si hein. si si Ok Bon Le Kurtrus il va être important dans ce match quand même Alors ses crash foot sont à 3 mana maintenant Et il a pas trop attaqué avec les armes, il y a un peu moins d'armes hein. Le deck il est un petit peu plus... Euh... Bah c'est un chasseur face en vrai hein. C'est un chasseur face avec une combo dedans Et voilà le deck en fait il est pas très fort en soi Mais 30 PV donc Voilà c'est vraiment un... Comment dire... C'est quelque chose qui est rentré dans notre crâne maintenant c'est d'avoir des decks forts pour pouvoir gagner mais en fait c'était pas le cas avant avant Renatal il fallait pas avoir des decks forts il fallait avoir des decks intéressants franchement j'ai envie d'aller full face hein. alors je fais âme sur euh, limite sur arcaniste hein. à la elle est strong aussi hein. je pense que c'est meilleur ça et ça je vais face avec je pense que c'est un match-up où je peux vraiment être agressif je dois être agressif. Hein. Peut-être même tout à l'heure, il fallait aller face, mais c'était que 3. Et prochain tour, j'ai soit le Kurtrus, soit je fais ça et je reste le board. Tout dépend de ce qu'il propose, en fait. Il rajoute plein plein de créa, ce sera sûrement ça et ça. Euh, ouais, ouais, ouais. J'ai envie d'aller full tête, là. Et de pas faire Kurtrus. 3. On va profiter qu'il ait plein de créa. Pour faire l'arcaniste et repasser à 30. Ah, le cacher quand même. Ah, quand même, le cacher. Et bim. Ah, ouais, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Prochain tour, j'ai un joli Kurtrus. Pas très loin. Après, il faut faire attention parce que c'est un deck qui peut quand même mettre Crash Foot. Ça fait quand même pas mal de dégâts, même si ça coûte 3 mana. Ça combat un petit peu moins. Bah, Il y a plus de Bran en fait dans le deck en, en général maintenant. Ça me va, ça. Il a déjà beaucoup de cartes en main. faire gaffe, il a la pièce. Pistage. Ouais, on est bien là. On est bien et accessoirement on n'est même pas obligé de Kurtrust, tout dépend de ce que je vais piocher. Mais là c'est le genre de situation où je peux même gagner maintenant avec euh, si je pioche la... la... Non, non, il manquera un mana, j'allais dire si je pioche le, le, le Soul Bond mais... À zéro mais ça change rien. Ah hein, quoi que. Avec Steno. Ouais, avec Steno il y a sûrement l'état létal. Hein. Je pense c'est le play je crois Je crois que c'est le play hein. Bah écoutez, de life ça me paraît ok. La question c'est est-ce qu'il va pouvoir me tuer ici Ah je pense pas, il a pas énormément attaqué avec son arme, je suis à 24. Je ne pense pas. Il faudrait Bran et euh, je vais quand même regarder dans les versions légendes top 1000. Euh, le shock speeder hunter. Euh, est-ce qu'il a, on va dire, la liste la plus performante -elle Ah elle a Bran dedans. Ah si elle a Bran, elle a Bran. J'ai dit des bêtises. Ça change rien. Donc là, je gagne avec mon Kurtrus et mon Adag. Ma Magnifique hein Magnifique, il n'y a vraiment pas de mauvais match-up. Hein. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que le, le deck est aussi fort quand on regarde vraiment les mauvais match-up du deck. Bah ben finalement c'est le voleur miracle qui est de moins en moins joué Parce que lui pour le coup il a pris cher dans les nerfs Mais encore une fois il a pris cher mais Il a pris un up également Avec ce renatal vous voyez Parce que c'est un deck burst, c'est un deck qui a vocation à mettre très rapidement du board Là maintenant il le met pas très rapidement Il le met rapidement vous voyez la nuance euh, Parce que les cartes ont été augmentées d'un coup Donc il met rapidement du board Et par contre il a plus à mettre 40, PV, à 40 dégâts Maintenant il doit mettre 30 dégâts Mais voilà voleur miracle et rampe druide Druide rampe, c'est vraiment les deux matchups les plus compliqués 43% pour euh, voleur et euh, ramp druide 40%. Et, et encore, euh, c'est voleur miracle, hein, parce que voleur-voleur, on est à 59% pour nous, 59,8%, donc 60%. Euh, intéressant. Ah, le problème, c'est que la vision, elle est mal placée. Je crois que je vais tout, viser, tout virer. Euh, et voleur-voleur, c'est beaucoup plus joué que voleur miracle. Et puis, c'est plus sympa aussi. Vraiment. Donc, euh, puis, ça n'a pas été vraiment nerfé. Et ça a même était EP parce qu'en vrai c'était un deck qui aimait bien jouer contre des decks 30 PV aussi. Parce que c'est un deck un peu tempo. Après lui-même profitait des 40 PV. Donc vous voyez, mais voilà, c'est intéressant comment est devenu la méta. A voir si ça continue comme ça. Je pense pas qu'elle change. Je pense que la méta va vraiment rester euh, telle qu'elle. Alors il y aura peut-être un moment plus de. Il y aura peut-être une, une semi-domination de, de, de certains decks. Mais pour le moment, vraiment, on est sur une méta avec tous les decks qui ont. D'ailleurs, euh, quand je vous dis c'est le meilleur deck de la méta en termes de winrate, il est vraiment pas loin des autres. Hein. Euh, on n'est pas sur un deck avec 60% ou 62% et, do, et les autres qui sont à 50,1, 50,2, etc. Attention, quand je parle de win rate, je parle de win rate en top 1000 légende. Donc les win rate sont forcément plus bas. Ne vous dites pas 55% de win rate, c'est pas bon. 55% de win rate en top 1000 légende, c'est excellent. Si vous, si vous avez 55 en top 1000, voire en top 100, ça veut dire qu'en rang diamant, vous bah voyez là, moi, je pense que je pourrais avoir avant le rang légende 80 à 90% de win rate. Bref. Je fais quoi Je fais ça, je tue ça. On n'est pas pressé, j'ai juste pas envie de prendre de dégâts. C'est un quoi On a pas l'info hein un, un rouge, non Il joue 35 PV. Ah oh non, c'est un voleur. Ah bah oui, étrangère louche. Enfin, c'est plutôt jouer dans voleur en général. Non, ça, ça, ça me paraît bizarre. Ok, c'est un voleur, donc c'est un voleur voleur. Donc voleur voleur, euh, bah le fameux 59,8% on est devant. Faut juste pas qu'il gnolle quoi, trop tôt. Ah c'est cool ça. Perdro. Ok ça et ça a remarqué. Prochain bon, tour, je vais piécer les pactes. Je vais faire pact in-to-pact, je pense que dans ce match-up c'est pas mal. Final. Okay. Ouais, on peut pas vraiment le gérer. Détective, ça me barre. Pas. Ouais, le tour est strong. Hein. Ah, le tour est un peu chiant. Moi. Ouais, pioche, pioche. Ouais, le tour est un peu chiant, mais bon. Est ça, hein. On est obligé de faire ça. On est obligé de faire ça. Heureusement que ce c'est pas des secrets euh, mages. Hein. L'avantage des secrets voleurs, c'est que c'est des secrets qui, qui, qui euh, n'affaiblissent pas l'adversaire. C'est juste pour toi. en fait. C'est des secrets de pioche. C'est des secrets qui vont t'aider toi-même. Mais... Ça, c'est quand même intéressant. Ils sont pas trop frustrants, je trouve, les secrets euh, voleurs. Ils sont forts parce qu'ils coûtent 2 et ils font piocher et tout. Mais et... ils ne sont pas frustrants. Enfin, c'est pas le secret qui fait gagner, c'est les autres cartes qui vont me comboter avec les secrets. Ça va être un peu plus compliqué ce match-up. Hein. Même si le win rate est bon, ça reste que 60-40. Hein, donc euh... Faut voir. Je pense que je vais continuer vraiment à essayer de développer mes pactes. De toute façon, au pire, j'ai du dans le deck hein, avec ça. Et vous voyez, c'est assez tricky hein, le fait de bien, bien jouer à me lier. Ah, ça c'est chiant. Hein. Ça va falloir aller le chercher. Ouais. Là c'est un peu relou. Peut-être juste... oh. Sûrement. Hein. Un comme ça. Euh, on se fait contrer ça. Et on fait amelier sur Je euh crois prochain tour est-ce qu'on a envie de raser le board Adam Steno me paraît mieux quand même. On va faire ça après j'ai peur que ce soit une rune explosive J'ai peur que ce soit une rune explosive euh... Mais en fait je... Ouais Après il y a le pacte mais là je suis en train de me faire tempo c'est un peu chiant Ça c'est relou hein Ça c'est très très chiant ah, si c'est rune on est pas bien et les autres ça va Ouais bah, pour le coup c'est bien avec ça On va voir hein. on fait la sténo et si jamais c'est. Ah après il y a ça qui est cool hein. ouais, je tente mais ça fait un peu peur Ok Doki euh... Je commence par euh, déchaînement Donc c'est visage ou barrière, bon on s'en moque un peu, je pense que c'est barrière. Bon, on va le trader avec la tête, le cas barré. <rire> ouais, si c'est ça. Ça revient au même en vrai. Ah ouais, non, remarque, j'ai peut-être pas envie de prendre des dégâts de... Non, non. Non, non, c'est une connerie ce que je dis. Oh, non, non, c'est une connerie ce que je dis. Alors je vais faire ça, ça me paraît pas mal. Vous voyez, je suis resté à 22. Euh... Je vais proposer une steno qu'il faut qu'il gère. Prochain tour, j'ai un soin, un play pacte. Vision, soit Jace. Mais pacte vision, j'aime bien parce qu'il y a Jace sur T8. Ah, j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Bon, après, il faut. Vous voyez, en termes de temps, si, si vous réfléchissez trop autour, parfois vous n'avez pas le temps de le finir. Donc, parfois il faut se lancer. Vous voyez, on sait, on sait globalement ce qu'on a envie de faire. On sait qu'on a envie de trade le board avec une steno. Euh, mais on ne sait pas exactement si, en termes de maths, ça va être parfait. On se lance et puis, euh, et puis voilà, c'est important de se lancer aussi parce que, comme ça, vous allez au, au bout du tour. Vraiment, vous faites le tour que vous avez décidé Et ça vous permet de... Au pire, si vous faites un fail, ce qui est possible bah Vous récupérez de... de l'information, j'allais dire Mais en tout cas, vous, ça vous permet de prendre de l'expérience Sur les prochains tours qui peuvent ressembler Bon, ça peut être un contre Donc on va faire ça Control, throw dim, dim. dim. Bon, il n'y a pas beaucoup de Bursts dans son deck, mais bon. Normalement, il est censé agresser avec les Créas. Là, on a géré les Créas et on a une très, très jolie Jace. On a une très, très belle Jace qui va rajouter, euh, rejouer les petits euh, Pactes avec le les Prédations, les Pactes. Euh, unleash. Une euh, Fury. C'est déjà pas mal. Hein <rire> ah. C'est déjà pas mal. Ou alors il y a un joli curtrus, non On va bah, face. 4-4, 5-4. Là, me paraît cool. Elle en met 6 sunboard. Souvent c'est le play hein. Je pense que c'est le play Ouais alors mes c'est pas mal hein. Est-ce que je vais pouvoir Si je vais pouvoir le passer Super oh, Ça change rien Ok Bon vous voyez l'avantage c'est que j'ai détruit son board Comme ça s'il fait apprenti Qui remonte en main mes cartes Et eh ben ça va me remonter mon magice euh, Pas apprenti euh, Le le DK quoi. Donc s'il fait le, le son, son héros plutôt, pas DK, son héros, euh, ça me remontera la Jace. Donc c'est très intéressant. Et s'il l'a pas, bah c'est chiant pour lui. Hein. Il aime pas gérer les bords les de plein hein. euh, voleur. On sait qu'il aime bien être plutôt. En fait sa tempo il l'a fait quand il y a des monocréas quoi. Monocréas, des petits pings, des petits trucs. Là on a un tour je rase son board, je mets un board. Bon c'est un peu chiant pour lui quoi. Red Ashara. Bon Randasera c'est un peu RNG parce que là ça veut dire qu'il va choisir le.. Le colosse. Et donc s'il a pas le colosse dé... démoniste, il est pas bien. Ah ça rase pas tout, hein. Ça met que deux. Dans hein. ah, l'absolu. Il est sûrement mort. Hein. Il va en trade un. Il va en trade un autre. Ou il va trade la Jace. Et il va prendre une tartine, hein. Ouais, ok j'ai gagné. J'ai 12 on board. Non, j'ai 9, 18 avec le Kurtrus. Kurtrus, c'est trois coups de ça. Faut compter. Euh, non, j'ai pas l'état là. Hein. Y'a pas un play avec Marc? C'est sûrement. On va faire ça. En fait, j'ai quand même l'état le prochain tour. Ça change rien. Parce que je le mets à 10. Et normalement, avec ma main et tout, mon board, je peux gagner. J'aurais pu le me mettre un peu plus bas. C'est-à-dire que... Mais en même temps, j'avais envie de profiter de la... De la sinful... Ah, C'est chiant d'avoir le tracker en anglais. <rire> sinful brand. Enfin, vous avez compris. Ok. Ouais, C'est gourmand, ça. Ouais on a sûrement perdu Pour stock de contrebande Faut reconnaître qu'on a sûrement perdu Je crois hein. 3, 10. Ouais, Il est un peu trop haut en PV Malheureusement Après j'ai un peu de dégâts dans le deck Ouais j'ai un peu de dégâts Ouais my bad my bad j'aurais dû le mettre plus bas J'aurais dû vraiment Là vous voyez j'ai joué trop vite Mais vous voyez c'est intéressant aussi parce que j'ai joué trop vite Je, je le remarque et je le remarque aussi de manière plus intéressante parce que j'ai perdu. Parce que vous voyez, si je perds pas, je le remarque pas forcément. Ok. Round face. Trois deux. 2. Ah, ça va être compliqué à dos, hein. pas envie de concede parce que je crois qu'il faut taper là non pour passer au prochain tour mais euh... vous voyez là je le remarque et en fait le fait d'avoir joué vite bah finalement dans un dans ce setup là de trade bah finalement, je récupère cette expérience-là et ça fait que la prochaine fois où j'ai une situation un peu pareille, où je suis vraiment bien, bah au lieu de me dire je suis vraiment bien et je vais juste faire des playwir rapides, bah peut-être que j'augmenterai un peu les dégâts sur mon adversaire, peut-être j'optimiserai un petit peu moins les cartes que j'ai en main et ça me permettra de, de plus setup et de mieux jouer sur ma draw direct. Parce que là, typiquement, si je le mets 6 de plus, le gars il est à 4. Euh, S'il est à 4, bah en fait, j'ai sûrement gagné la partie. Avec euh, le, le fell d'oreille. Et vous voyez là c'est ce que j'ai loupé en fait. J'aurais pu... Je sais pas si j'aurais pu le mettre à 4. Peut-être à 5 ou 6 mais ça revient un peu au même. Vous voyez j'ai des combinaisons de draws qui me font gagner. Donc voilà. Après je peux, je peux encore gagner ici. Hein, clairement. Euh, typiquement si je pioche euh, bon, mon petit euh, euh, sunbound. Mon need for grid et tout. Je pense que j'ai quand même gagné. Ouais. Je pense que là je quand même... Je peux encore gagner mais... Mais c'est pas évident quoi. Ah non ça ça ne fait pas gagner. Oh le coup. Okay. Non. Là on m'a que un avec ça. Dommage parce que ça c'est énorme. et Il aura pas je crois. Non oh, non parce que vous voyez on fait ça. On, on, on prend beaucoup d'attaques Mais le problème c'est que lui il a taunt Il invoque un provocation 6-6 Encore si c'était pas provoque Vous voyez je faisais ça Je faisais un espèce de play Où je faisais ça Trade ça Bam bam Et en fait j'allais face Mais Vous voyez Vengeance Non hein. oh, non ça suffira pas malheureusement Bon écoutez je vais concede euh, Sinon ça va faire une vidéo vraiment longue Et pas très agréable Après plus c'est long Plus c'est Plus c'est euh... C'est long <rire> euh, Ouais vous voyez le deck est méga fort hein. Franchement le deck est hyper hyper fort Là celle-là je suis censé la gagner je pense euh, Voilà des petites erreurs à la fin Bon ça peut arriver hein, sur, sur une game Mais il ne faut pas rager, il faut pas accuser le coup C'est de votre faute Donc il faut essayer de, de réfléchir au play Pas que vous n'avez pas vu Mais que vous avez mal fait Là c'est pas un play que j'ai pas vu C'est juste un play que j'ai mal réalisé Parce que je suis allé trop vite bah, je récupère cette information et je me nourris de cette information pour améliorer mon gameplay sur les prochaines games et comme ça, je crée des automatismes sur des situations euh, qui sont des situations qui sont pas évidentes à calculer, qui ne sont pas évidentes à maîtriser. Mais la prochaine fois, je la maîtriserai plus facilement parce que j'aurai créé une espèce de petit automatisme. Vous voyez, petit à petit. et C'est comme ça qu'on qu s'améliore avec un deck. C'est pas en gagnant, c'est pas en perdant, c'est vraiment en réfléchissant après chaque game. Et en général, évidemment, on réfléchit plus quand on perd que quand on gagne. C'est logique. On gagne, on a l'impression qu'on a très bien joué. Ce n'est pas le cas. Et souvent pas le cas d'ailleurs. Bref, merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.